Travail des apnées pour obtenir une hyperventilation réflexe chez un patient qui passe ses journées en fauteuil roulant électrique. Allez, attention, prêt. Allez, je vous bloque. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,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 voilà, 44 voilà, c'est ce qu'on appelle voilà. hyperventilation réflexe après voilà et là, prendre son pouls aussi, et pour pour voir si le pot est augmenté ou pas si, et de voir un peu son souffle ça vous a un peu essoufflé, c'est ça un, un petit peu vous avez dû souffler voilà, donc voilà donc l'idée c'est ça c'est de, de, que ça vous essouffle un petit peu Puisque comme vous ne pouvez pas vous essouffler en faisant des efforts, c'est la seule manière de, de vous essouffler, c'est celle-là, en quelque et sorte. Et quel est le but de Alors le but, eh bien, ça va augmenter la ventilation, donc pour euh, tout 78. ce qui est sécrétion et autres. Combien vous êtes 78. 78, donc euh, ça augmente donc la fonction des poumons. Donc là c'est systématique en quelque sorte. Okay. C'est de le faire systématiquement pour augmenter la fonction du cœur et des poumons qui n'ont pas l'occasion d'être euh, d'être travaillés en quelque sorte. Hein? Donc euh, l'idée elle est là. Oui, oui, c'est facile, vous pouvez faire tout seul. C'est un cardio training que vous pouvez faire tout seul. Voilà. Alors donc là on va faire ça sans.. sans le nez du patient, donc des apnées chronométrées dans le but d'augmenter la, la fonction cardio-respiratoire de manière réflexe. Hein, C'est mieux que le fameux masque euh, qu'on faisait au temps de fait et dans lequel on faisait respirer un masque relié à un sac clos, euh, le gaz carbonique s'accumulait dans le, dans le masque et ainsi il y avait une espèce de, de polypnée, de plusieurs respirations, qui ressemblait un peu à ce que l'on retrouve dans les sous-marins quand ils sont bloqués au fond, où les gens commencent à s'essouffler quand ils n'ont plus assez d'oxygène. Donc c'était la seule façon qu'il avait trouvé pour augmenter la fonction cardio-respiratoire des IMC à l'époque. Et donc je pense que l'apnée, c'est quand même quelque chose de plus euh, élégant et de plus actif vis-à-vis euh, -vis des, des patients et qui permettent un peu la même chose, de faire une polypnée de manière réflexe après un certain essoufflement. Quand vous voulez. Essayez de battre votre record. vous fermez les yeux, ça veut dire que quand vous, fermez, quand vous fermez les yeux, vous, vous, vous le faites. Et quand vous ouvrez, ce sera fini. Donc comme ça, on peut vous chronométrer. Donnez-lui les, les résultats. C'est un outil en soi. La connaissance extemporanée des résultats. C'est un outil de rééducation 52, 53, aussi important 54, que le massage ou la mobilisation passive. Prenez le pouls. Vous voyez, ça, ça permet de, de faire circuler un petit peu toute... Euh, les sécrétions, de mobiliser les sécrétions. Et vous posez